Millie et moi avions volé jusqu'à l'île bleue. L'île était recouverte d'un épais manteau neigeux qui reflétait la nuit dans une couleur plutôt bleue. On s'était posé sur cette île avec la licorne et la chouette. C'est magnifique et extraordinaire en même temps. Tu as raison. J'avais aussi du mal à imaginer que cette île existait vraiment. Au loin, ce que vous voyez, c'est l'immense maison du Père Noël. Euh, je ne vois rien là. Moi non plus. C'est parce que c'est vraiment loin. C'est là-bas que vous trouverez sûrement de plus en plus d'informations sur ce que vous recherchez. Euh, mais on n'aurait pas pu continuer le voyage en volant. Ça m'a l'air loin quand même. Tu ne crois pas si bien dire. Je suis désolé, mais les effets de la poudre ne durent pas éternellement. Et vous avez déjà tout utilisé. Mince. Vous allez devoir y aller à pied. Allons-y Allons Bah alors, vous ne venez pas avec nous vous n'aurez pas besoin de nous pour accomplir votre mission. Mais vous, vous ne voulez pas voir le Père Noël Ne vous inquiétez pas, nous le connaissons déjà assez bien. Allez-y, partez sans nous Bon d'accord. Allez, viens, Tino. Non, mais ils vont venir avec nous quand même. Mais non, allez, viens. Dites-nous au moins par où l'on doit partir. Tout droit, jusqu'au train. Qui vous le prendrez jusqu'au terminus. Ouf, merci. Et après, tu te moques de moi la dernière fois, alors que tu es aussi peureux Oh, c'est bon, hein. Allons-y. On est parti tout droit dans cette immensité neigeuse. On a marché, marché, marché, marché sans jamais ne rien voir. À part deux ou trois sapins par-ci par par-là. Allez, allez, allez, je sens qu'on arrive bientôt. Ouais, on fut patient. Très patient. Allez, je sens qu'on arrive bientôt. Allez, allez, allez. Ouais, vraiment très patient. Allez, je sens qu'on arrive bientôt. Ouais, aïe, oh, ça fait mal. Bah alors, tu ne tiens plus debout Mais non, j'ai trébuché sur quelque chose. Regarde, c'est des rails. On a trouvé le train alors Mais oui Regarde là-bas, il y a un arrêt. Nous avons marché jusqu'à l'arrêt. Un panneau affichait. affiché. Prochain train dans 15 minutes, on n'a plus qu'à attendre. On a attendu que le train arrive. Il est finalement arrivé dans un silence inexplicable. On est monté à l'intérieur en direction de la maison du Père Noël. Il n'y a personne dans ce train Ouais, c'est vraiment bizarre. J'espère en tout cas qu'il va nous mener à destination. Moi aussi. Allez, viens t'asseoir. Le paysage tout blanc défilait devant nous. Quelquefois, on voyait un lampadaire qui éclairait une station, mais sans plus. Merci d'avoir écouté cet épisode du Vol des Sapins de Noël. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager ou à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube ou découvrir tous nos autres podcasts sur le site totipice.fr.